Bonjour mes chers élèves de 5e année CM2 Je vous présente votre cahier de vocabulaire de communication de la part de CTRAP CDPL Alors aujourd'hui on va vous proposer un, un nouveau thème Il s'agit de les transports en commun Les transports en commun Allons-y, on va découvrir ensemble l'activité d'aujourd'hui Les transports en commun C'est le titre de ce thème Alors on va faire la correction de cette évaluation de mon vocabulaire J'évalue mon vocabulaire ici je vois une image qui représente euh, les transports en commun. Je repère chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration. On va le faire. Après, on va cocher tous les mots qui ont un rapport avec les transports en commun. Et j'ajoute ces mots à cette liste. Allons-y. On va faire la... On va faire cette activité. Et prenez s'il vous plaît, si vous avez euh, mon cahier de vocabulaire et de communication, prenez la page 8 et suivez avec moi. Alors, j'évalue mon vocabulaire. Je repère chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration. Alors, on a l'autobus, le tramway, le train, le métro, l'arrêt de bus, la gare, euh, l'abri bus, la gare routière, le passager et le quai. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je dois tout simplement repérer chaque mot et reposer les mots dans l'illustration. Alors, si, où exactement l'autobus Voici l'autobus. Alors, c'est un. Notez avec moi, s'il vous plaît, au fur et à mesure. Alors, en même temps, notez avec moi, s'il vous plaît. Le tramway, voici le tramway. Il y a deux tramways de Casablanca et de Rabat. Le train, voici le train. Le métro, voici le métro. On espère avoir remarqué prochaine fois l'arrêt de bus voici l'arrêt du bus c'est cinq la gare voici la gare c'est six L'abrius, c'est la c'est 7, 8 c'est la garotière, c'est la garotière, c'est 8, Le passager, voici un passager, c'est 9, et le quai de la gare, c'est 10. Voilà, on a terminé première activité, on va voir d'autres activités, restez toujours connectés avec votre chaîne je communique si. alors ici je coche tous les mots qui ont un rapport avec le transport en commun alors par exemple une ligne une carte de bus L'horaire aussi. Alors une ligne, une carte de bus et l'horaire. On peut ajouter par exemple quelques mots. Par exemple, bateau. Le bateau c'est un moyen de transport commun. On peut y, y aussi. Et euh, aussi, paquebot. Le bon bateau. Converts, on dit transporter. Et aussi, euh, embarquer. Embarquer dans un. Dans un bateau. Il y a un autre moyen de transport trolleybus. et avion à la fin avion avion c'est un moyen de transport commun alors on passe à autre chose maintenant je coche le, le je coche le synonyme et des en gras Voici la partie d'enrichir mon vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Coche le synonyme des mots en gras. Alors, euh, le chauffeur ouvre les portes pour laisser descendre un passager. Est-ce que c'est abrévié au conducteur ou pilote Alors, je choisis pour euh, le chauffeur c'est conducteur. Alors c'est conducteur. C'est la bonne réponse. Conducteur. Veuillez composter votre ticket s'il vous plaît. Alors ticket, votre ticket, c'est billet ou carte ou bagage. Alors, votre ticket, c'est billet. J'ai acheté mon billet au guichet automatique au guichet ça veut dire à la à l'abribus au composteur ou à la billetterie. alors j'ai acheté mon billet au guichet automatique guichet automatique ça veut dire composteur qui vient de verbe composter Amina consulte l'horaire des trains. Amina consulte l'horaire du train. Ça veut dire euh, l'horaire, ça veut dire le planning, les billets ou les lignes. Alors le planning. C'est pas les lignes, c'est pas les billets, mais le planning. Les voyageurs doivent monter dans le wagon. Le voyageur veut dire euh, les conducteurs, les passagers ou le contrôleur. Bien sûr, le passager. Alors, le chauffeur ouvre les portes pour laisser descendre un passager, ses conducteurs. Le chauffeur veut dire le conducteur. Veuillez composter votre ticket, s'il vous plaît, c'est votre billet. J'ai acheté mon billet au guichet automatique, c'est-à-dire au composteur. Guichet automatique veut dire le composteur amina consulte l'horaire des trains c'est-à-dire le planning alors les voyageurs doivent monter dans les, les voyageurs doivent monter dans le wagon ça veut dire euh, passager les voyageurs veut dire passager voilà. on passe à autre chose maintenant deuxième activité Deuxième activité pour aujourd'hui, trouve un verbe de la même famille que le mot proposé. Trouve un verbe de la même famille que le mot proposé. On a conducteur, composteur, attente, contrôleur, assis, réservation, embarquement, voyageur, place, annulation. Alors, euh, conducteur, on dit euh, conduire. Composteur, on dit composter. Attente on dit attendre. Contrôleur, on dit contrôler. Asseoir, on dit s'asseoir. Réservation, on veut dire réserve. Embarquement on veut dire embarque. On cherche euh, le verbe de chaque plan. Voyageur, on dit voyager. Place, on dit place. Annulation venir annuler voilà conducteur conduire composter compost composteur composter attendre attendre attendre contrôleur contrôler s'asseoir assis c'est s'asseoir réservé Réservation c'est réservé, embarquement c'est embarqué, voyageur c'est voyager, Placer, place c'est placé, annulation c'est annulé. Alors troisième euh, troisième activité, c'est entoure le mot qui a été abrégé, entoure le mot qui a été abrégé, coche le mot entier, ok il correspond c'est troisième activité pour aujourd'hui alors ici on tourne le mot qui a été abrégé, coche le mot entier auquel il correspond on disait prend le bus tous les jours pour aller au lycée alors le bus veut dire euh, autobus le bus veut dire autobus c'est pas abribus ou rebus. non autobus il faut prendre quelle ligne de tram pour se rendre à la piscine. Le tram veut dire tramway. Le tram veut dire tramway. Oh non, le métro est en panne. Oh non, le métro est en panne. Alors le métro veut dire euh, le, le, le métro. Métropolitain. Métropolitain. C'est l'abréviation de métro. Voilà, c'est pour le moment mes chers élèves de CM2. On va voir plus tard, c'est-à-dire euh, la prochaine vidéo, un nouveau thème. Il s'agit de le théâtre. Obrigado.